Le débat, c'était de euh, raconter euh, l'identité d'une île, comme la d'où je viens, à travers un mythe. Je voulais incarner euh, sur Pina une idée d'esprit de, euh, vital qui pouvait, à euh, un certain moment, décider de euh, bouger vers quelque chose d'obscur. Et là, on a décidé d'incarner avec euh, euh, les chefs euh, mafieux, les bandits et étaient antagonistes de l'histoire. Euh, les mythes d'Hadès devenant un boss euh, mafieux. Donc c'est comme ça qu'on peut mélanger la culture sicilienne à la culture classique euh, du mythe. L'écriture s'est euh, faite de telle manière à ce que Giuseppe est arrivé avec cette idée, ce personnage euh, central qui fait pousser des choses, donc euh, Rosaire, Pina hein, en fait. Oui. Et, euh, et tout de suite, moi j'ai proposé un synopsis et on en a discuté. On s'en est suivi euh, une espèce de ping-pong entre nous deux. Euh, C'est vrai que l'aspect graphique du film, pour moi, est une espèce de mélange un peu entre nos deux personnalités. C'est à dire que moi, de base, je suis quelqu'un de très graphique, effectivement, et, euh, et j'aime les j'aime les couleurs euh, tranchées, j'aime euh, les, les formes. Euh, et effectivement, Giuseppe est un peu plus plasticien, un peu plus euh, peintre, en fait, de par son métier également, qui est scénographe. Et oui, oui, j'ai dû aller un petit peu dans, dans mon sens tout en respectant un peu cet aspect euh, traditionnel, fait main. On a trouvé une technique qui nous a, qui nous a paru euh, être la technique parfaite, c'est rendre un hommage à la céramique sicilienne, en fait, méditerranéenne plutôt. Et ça a été vraiment le point de rencontre entre nos deux univers. En fait. Le film n'est pas né avec forcément une idée écologique à la base, mais je pense que euh, les conséquences de l'intervention euh, mafieuse ou bien d'avoir les intérêts des hommes qui vont vers euh, euh, Ces côtés criminels, ils ont même détruit pas mal de nature. Et pourquoi pas, effectivement, cet aspect de répondre, surtout de répondre à une vie, et une vie positive, de répondre l'espace par rapport à une désertification même de l'âme, si tu veux, le pouvoir sur plusieurs niveaux. Mais pourquoi pas, je trouve que c'est très pertinent cette histoire d'identifier aussi un côté écologique dans tout ça.